On espère effectivement hein, qu'il qu y ait un vrai maillage de tiers-lieux en Corse et qu'ils fonctionnent de façon euh, voilà, très collaborative. Euh, Ce n'est pas une stratégie qu'on peut complètement décréter, puisqu'à mon avis, le principe, justement, hein, c'est que ces tiers-lieux aussi émergent euh, à la faveur d'acteurs du territoire. Et ça, je pense que voilà, c'est vraiment un des points euh, dont on verra si c'est un des points d'achoppement ou pas. Parce que du coup, c'est vrai que maintenant que des premières politiques publiques soutiennent des tiers-lieux, il y a tout un tas de projets en gestation qui sont peut-être parfois plus des projets institutionnels. Alors quelle place pour les acteurs effectivement du territoire Quel type de mise en place, de liberté, etc. Ça, ça fait partie des grandes grandes questions. Et effectivement, nous en revanche, c'est vrai que ben, on va essayer d'aller euh, effectivement un peu à la rencontre de ceux qui font part d'un projet de tiers lieu et essayer de voir dans quelle mesure euh, il y a euh, cette autre échelle à construire qui, à mon avis, répond à un vrai besoin, par contre. Donc, je ne sais pas encore, moi, très honnêtement, sur la question de l'échelle euh, du réseau, je ne sais pas encore de quoi on sera capable collectivement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y en aurait sacrément besoin. Et sacrément besoin euh, au sens où, vraiment, les tiers-lieux gardent aussi une liberté par rapport aux logiques institutionnelles, parce que c'est, en Corse, peut-être, euh, de façon peut très accentuée, il y a peu de place à côté des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que... Euh, du point de vue symbolique, euh, du point de vue de l'action publique, etc. Il y a euh, une reconnaissance ou une espèce d'hégémonie symbolique du politique qui est hyper forte et qui, je pense, du coup, est un problème aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important qu'il y ait des acteurs à côté du politique et de l'institutionnel. Et, et c'est vrai qu'il peut y avoir euh, cette, euh, cette réussite des tiers-lieux s'ils jouent ce rôle-là. Un des points de limite, là, c'est vraiment une conversation libre. Je ne ouais, réponds pas mais... du tout dans une logique... Euh, de comme institutionnel pour le coup, mais un des trucs quand même qui est une limite pour nous et pour nous vraiment très concrètement c'est qu'en fait les acteurs du consortium et beaucoup des tiers lieux quand même dont on a vent sont quand même pas mal des acteurs publics malgré tout donc qui jouissent d'une certaine autonomie au sein effectivement de leur institution un peu plus large mais Malgré tout, en termes de gouvernance, ça laisse peu de place à d'autres acteurs. Nous, par exemple, c'est une de nos problématiques. C'est vrai que d'emblée, quand on a notamment répondu à l'appel la, à, à manifestation d'intérêt fabrique de territoire, pour moi, ça pose la question de la gouvernance. C'est-à-dire comment je fais en sorte que mon tiers-lieu soit davantage le fruit de sa communauté. On essaye de répondre à la communauté. Alors, sur la partie programmation, c'est pas trop dur. Oh. Parce que, par exemple, on entend ah, « ben, Tiens, ce serait bien de faire ça » ou « Moi, je peux faire ça. » Et donc, c'est cool, allez, on tente un atelier. Et donc, ça, en fait, on bricole beaucoup comme ça. Et on se donne le sentiment, mais je pense que c'est un peu le cas, de ressembler quand même à notre communauté ou de l'orienter en fonction de la communauté. Mais en réalité, par contre, euh, les instances de décision... Euh, elles sont pas du tout partagées. Et pour le moment, j'ai n'ai pas les moyens de la partager. On a réfléchi à peut-être mettre en place une association à côté. Mais euh, là, je suis quand même dans une institution quand même. Et du coup, euh, les idées, on les a nous, évidemment, on réfléchit ensemble, on en parle à nos usagers, et puis après, on va le défendre euh, éventuellement à, nos, à notre institution. Quoi, et on voit si, si on est financé ou pas. Mais ça, c'est un point limite. Et c'est un peu le cas sur euh, tous nos partenaires quand même. Et c'est quand même pas mal le cas aussi des projets de tiers-lieux dont on entend parler, qui sont quand même plutôt proches euh, d'institutions ou de collectivités.